Bonjour à tous, Pierre Poncausson, je suis en charge de la commission collecte au sein du Conseil diocésain des affaires économiques du diocèse. Et à ce propos, bah, j'avais envie de vous parler bien évidemment de ce lancement du denier. Le lancement du denier cette année, c'est une grande force. 70 diocèses participent, du coup vous retrouverez les mêmes propos, les mêmes documents d'un diocèse à l'autre. Cette année, une particularité, l'enveloppe flap, drôle de nom peut-être. Mais cette enveloppe, c'est une grande facilité pour pouvoir faire un don. C'est une grande facilité par le document lui-même, par le fait qu'on n'a pas besoin de chercher une adresse qu'on aurait perdue ou quoi que ce soit. Puis du coup, une grande facilité pour vous aider à donner tout ce que vous avez envie de donner, tout votre nécessaire. Donc sur cette particularité-là, bah on vous attend simplement pour nous dire la facilité que vous avez eue avec ceci. Et puis nous dire également si tous les autres documents qu'on va mettre à votre disposition cette année... À travers ce lancement, sera suffisant. Une affiche merveilleuse avec Saint-François d'Assise. Ce sont des éléments très forts qui vont vous aider à démarrer correctement cette année. Vous aurez aussi des documents qui vont vous accompagner dans la mise en route au sein de vos, des paroisses. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas donateur, allez voir ce qui se passe dans la paroisse. Vous êtes donateur, allez voir ce qui se passe dans la paroisse. Allez donner un coup de main pour nous aider à faire un lancement à la hauteur de ce que nous en attendons. Grand merci pour tout et à très bientôt.